Ah, c'est pour toi, premier caillou. Là, je vais commencer avec ça. Voilà. Je te fais voir le geste. Tu vois aussi, là, je fais ça. Ouais. Pour le faire. Euh... En fait, regarde, le geste, c'est ça. Quand on taille la pierre, c'est pas ça, c'est ça. C'est comme si on épluchait. On enlève des couches. Hein Ce qui fait que ça se coupe, c'est que j'envoie de la fissure. Hein si tu regardes les silex des, des premiers hommes, là, des premiers tailleurs de pierre, il faisait des éclats comme ça. C'est la même chose sauf qu'on a des outils plus perfectionnés. Mais la pierre n'a pas changé. Comment tu as vécu ta, ta situation d'apprenti bah, Très bien. Euh, au début c'était un peu difficile. Parce que j'étais pas, je voulais être artiste. Je n'étais pas du tout euh, en phase avec le monde du travail. J'étais pas prêt pour apprendre un métier. Et puis après, euh, ben justement, je me suis transformé. Quoi. Un peu un apprenti, on pourrait dire que c'est comme une pierre euh, qui sort de terre. Et puis il faut le façonner, il faut la travailler. Et puis c'est à force de travail et de façonnage, par étapes successives, qu'on arrive à, à un résultat. Donc moi au début, j'étais une pierre brute, euh, un peu difforme. Et euh, petit à petit, ben, je me suis euh, transformé. Et puis j'ai pu appr apprendre justement euh, le métier. Souvent les tailleurs de pierre sont des gens assez calmes, quoi, tu vois. Ouais, ça marchera pas pareil. Ça va peut-être te calmer, hein, si t'es énervé. C'est ouais. tu sais, à la fin de la journée, parce que justement la pierre, elle canalise le, le travail, canalise tes énergies, quoi, tu vois. Je pense qu'en fait, il faut rester apprenti tout le temps. Il faut toujours avoir envie d'apprendre. Plus on apprend plus on se rend compte qu'on qu ne sait rien, qu'on qu ne sait pas grand-chose et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais justement, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé. Moi, j'en ai rencontré quand j'étais euh, chez les compagnons sur le tour. Dans les entreprises, on, des fois, on rencontre des gens. Leur père était déjà là, leur grand-père était déjà là. Donc, ils, ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas voyagé. Et en fait, ils, ils sont persuadés qu ils, qu ils, que, que c'est eux qui ont la vérité et que c'est eux qui savent bien faire. Bon, ben c'est vrai qu'ils ont sûrement des acquis, mais après, il faut être capable de, de se remettre en question, de changer tout ça. Il faut lancer les dés régulièrement. Euh, ouais, si on veut lire un livre, il faut tourner les pages. Et voilà. et si on veut avancer, il faut mettre un pied devant l'autre. Il faut être en mouvement. Quoi. Le voyage, c'est ça aussi. C'est être en mouvement et être en mouvement à l'intérieur de soi. Quoi. On peut apprendre toujours. Il faut être en éveil, en fait. Il faut être toujours curieux et prêt à recevoir euh, quelque chose de, de qui que ce soit ou de, de, de la vie. C'est ça qui est intéressant. Est... Moi, je considère que je reste en apprentissage. Voilà. Je, je forme des apprentis, mais euh, quand je forme un apprenti, J'essaie d'abord de lui donner ça, de lui donner euh, le goût d'apprendre et puis de, surtout de ne de pas, pas croire qu'il ça y est, il sait tout. Il faut rester vif à ce niveau-là. Quatre lobes, quadrilobes. Tu vois et et la là, partie centrale, elle est là. Là on est en train de faire la partie centrale. Là on est en train de faire cette pierre qui est là là tu vois. Et il y a combien de parties dans, dans le truc Là il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit pierres. Maman, Et autour, il y en a huit aussi, tu vois, il y a ces pierres-là. Ok. Ils sont là, là. c'est là ce qu'on a. Combien qu voilà, de plus, celle là C'est qu'on vient de bouger, voilà. hein, celle là. C'est celle-là. Tu vois. Ok. On va voilà, c'est la on, va on a, on a notre, notre cerveau, notre esprit. Il y a de la matière qui est là, puis entre les deux c'est la main et les outils. Et ça c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le... C'est ce qui m'a toujours plu dans la taille de pied. C'est qu'on a une. C'est l'intelligence du geste et l'intelligence de la main. Normalement, avant de commencer à tailler une pierre, on la sonne. Tu vois, là, il y a, un... là, il y a une casse, là. Tu vas vois, viens voir. Tu vois là Il y a une fissure. Mmh. Là, c'est sûr que si je mets la broche dedans, tu vois, ça va exploser. Tu vois, tu vois ça explose. là. Il y a une... La pierre a une fissure naturelle. Là. Tu vois